Buenas tardes à todos J'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te donner tout simplement 10 citations bah, spécialement pour les étudiants. Donc si toi tu regardes cette vidéo que tu trouves pas trop soit la motivation pour travailler, pour réviser, apprendre ton cours, aller à l'école, tout ça, je vais te montrer 10 citations qui sont autour du travail, de la persévérance, en te disant à chaque fois bah, de qui ça vient, une petite photo de la personne, ce qu'elle faisait dans sa vie, et on la commentera bah, tous les deux chaque citation. Les 10 citations, je ne les ai pas choisies au hasard, c'est les 10 citations que j'ai mises dans mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Donc, si jamais ça t'intéresse de te lancer sur YouTube, bah, je te le conseille. Le livre est dans la description. Et à l'intérieur de ce livre, j'ai glissé euh, 10 citations que je trouvais euh, très importantes. Alors, j'en ai lu des centaines. Et parce que vraiment, je voulais choisir les citations parfaites. C'est pour ça qu'il m'a pris 9 mois à écrire. Et on va attendre, on va attaquer sans plus attendre avec la toute première. Donc, je passe en mode PC. Waouh Il n'y a toujours pas de montage. Mais je vous fais des petits diaporamas. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo où il y a un diaporama et où du coup, il n'y a pas de montage. C'est peut-être un peu plus agréable que toujours m'avoir comme ça en plein écran. Et en plus, je peux vous faire des petites transitions plein écran citation. On attaque sans plus attendre avec la première citation. Donc dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez, Mark Twain qui est un écrivain. Alors cette citation, c'est bah elles sont dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire là vous allez avoir 10 citations, c'est dans l'ordre elles apparaissent dans le livre tout au long euh, il y a 96 pages donc pas forcément toutes les 10 pages mais en gros toutes les euh, 8-10 pages, en gros, il y a une citation. Et celle-ci, déjà, je l'ai mise en introduction parce que c'est vraiment dans l'idée de... Au départ, tu vois, maintenant, on a tous à peu près la vingtaine, on va dire, entre 16 et 24. Et euh, c'est vrai que quand on voit les personnes qui sont plus âgées que nous, euh, les choses qu'elles nous disent souvent, c'est... « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça quand j'étais plus jeune. » Ou « Une fois qu'on est dans la vie, dans la vie active, il y a des choses qu'on n'a plus le temps de faire parce qu'on a d'autres priorités. Et si j'avais su, j'aurais commencé avant. » Donc ça, c'est vraiment une citation d'espoir dans le côté... Bah dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Donc, bah, essayez... Si vous lancez un projet, euh, lancez-le. Si vous voulez euh, avoir euh, une chaîne YouTube, bah, lancez-la. Euh, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez tout simplement. On passe à la deuxième citation. Commencez maintenant, pas demain, demain est une excuse de perdant. » Alors, Andrew Fashion, c'est pas quelqu'un de mémoire de très connu, enfin, je ne connaissais pas avant d'avoir vu sa citation. C'est un entrepreneur qui a connu un succès et qui, après, bah, ça a moins bien marché. Mais vraiment, dans cette citation, je la trouve assez... Euh, comment dire bah, Elle est assez explicite, c'est le côté. Pas euh, bah, marche ou crève, on va pas aller jusqu'à cet extrême-là, mais vous voyez dans l'idée euh, « commencez maintenant, pas demain, demain, c'est une excuse de perdant. » Il y en a tellement qui procrastinent et qui se disent « Ah, je vais remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Euh, » « Oh, j'ai des exercices à faire, ou j'ai vu des trucs comme ça, genre j'ai un mémoire à rendre dans 4 mois, euh, je le fais la veille ou le jour même pour le rendre pile à 18h. » Attendez pas d'être au dernier moment, attendez pas d'être à la veille des trucs. Euh, là, t'as un truc à faire pour demain ou après-demain ou dans une semaine Bah à la fin de cette vidéo, tu termines bien sûr la vidéo, tu t'y mets, tu le fais, au moins t'en es débarrassé. Donc il faut apprendre à bah, « entre guillemets plus subir ce que vous avez à faire », mais prendre en chose les mains, pour que vous n'ayez plus à le faire à chaque fois sur la deadline, sur la deadline, sur la deadline. Alors oui, ça demande du travail, oui, ça demande de l'organisation. Si vous voulez des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez des conseils quotidiens, j'envoie des mails tous les jours pour envoyer des conseils vis-à-vis -vis des études, pour t'aider à mieux réussir tes études. Le lien est dans la description, tu peux rejoindre, ça s'appelle « L'anti-sèche ». Maintenant, on continue avec la prochaine citation. « La seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. » Steve Jobs, bon je pense pas que j'ai besoin de présenter Steve Jobs, mais voilà cette citation sur le travail c'est important, c'est vrai qu'on se rend compte que souvent on peut avoir des facilités dans certaines matières par exemple scolaires et il y a des choses qu'on peut aimer faire et où on n'a pas forcément des bons résultats. Et là, on, dans la citation, il est dit que bah, la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Vous avez déjà vu sûrement, ou peut-être c'est ton cas, euh, des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, et elles n'ont peut-être pas les meilleurs résultats dans ce qu'elles font ou dans le truc particulier, mais elles sont tellement passionnées qu'elles font forcément du bon travail et qu'elles comptent pas leurs heures. Donc c'est pour ça qu'il dit, la fin est aussi très importante, si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Il y a forcément quelque chose qui vous passionne personnellement, bah, ça m'a mis du temps, mais j'adore faire des vidéos sur YouTube, euh, tous les projets entrepreneuriaux que je peux faire autour de mes études, euh, j'adore ça. Enfin, euh, vraiment, tout ce que je peux faire au quotidien, même mes, mes études, le fait d'être en entreprise, enfin, tout ça, c'est des choses que j'adore. Et c'est pour ça que, si tu n'as pas encore trouvé, continue de chercher ce que tu aimes, continue de faire ce que tu fais, bien sûr, mais euh, n'arrête jamais de chercher jusqu'à ce que tu aies trouvé quelque chose qui te plaise. Ensuite, Winston Churchill agissait toujours comme s'il était impossible d'échouer. Mon ancien Premier ministre du Royaume-Uni... Euh, pas besoin de le présenter. Et pour la citation en elle-même, bah, c'est vraiment toujours dans cette idée de euh, « passe à l'action et dis-toi toujours que tu vas y arriver. » C'est pas dans le côté ah, « je vais essayer, je ferai mon meilleur, enfin je ferai ce que je peux. Euh, » Il y a une citation comme ça que j'avais déjà entendue de quelqu'un qui disait euh, qu'il avait euh, un entrepreneur qui disait euh, « il voit une mère avec son enfant et euh, la mère dit à son enfant « tu sais, tu vas faire une compète de karaté, hein l'important c'est de participer. » Et là, son père, il a regardé son fils, il lui a fait euh, « Bon, t'as entendu ce qu'elle a dit Elle a complètement tort. Si t'es venu ici, c'est pas pour participer, c'est pour gagner. Donc tu vois, c'est vraiment une mentalité différente. Après, tu peux échouer bien sûr, mais agis toujours au maximum comme si était impossible d'échouer, en disant « il n'y a rien qui m'arrêtera et personne qui m'arrêtera ». Et tu verras que si t'arrives à lancer cette inertie, tu vas encore plus prendre confiance en toi, et comme tu vas prendre confiance en toi, tu vas oser encore plus de choses. Et personnellement, c'est comme ça qu'au départ, en commençant de lancer ma première vidéo sur YouTube, c'est passé à 600 vidéos YouTube, des apparitions télévisées, écrire des livres, enfin tu vois, plus j'ai osé agir, comme si c'était impossible d'échouer, plus j'ai continué. Et un autre exemple personnel, bah, tout simplement, c'est le livre avec l'édition en maison d'édition. Je m'étais dit, euh, au départ, bah, il y a moins d'un pour des manuscrits qui sont acceptés, euh, Enfin, tu passes, c'est tout un parcours du combattant pour être édité. Et je me suis dit, je vais agir comme s'il était impossible d'échouer, et je vais aller jusqu'au bout, et c'est pour ça que je trouvais ça important que je la mette dans ce livre, cette citation. On passe sans plus attendre à la suivante. Maya Angelou, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, c'est tout simplement YouTube, ou même la vie quotidienne, c'est-à-dire que... Bon, parfois on peut ne pas oublier des discussions avec les gens, mais ceux qui sont là depuis longtemps, longtemps, je dis depuis plusieurs mois, et qui ont vu peut-être des dizaines ou des centaines de vidéos de la chaîne, tout d'abord déjà merci beaucoup, ça fait super plaisir, mais je pense pas que vous vous souveniez de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, mais ce qui fait que vous êtes toujours là et encore en train de regarder la vidéo à ce moment-là et vous n'êtes pas encore parti c'est parce que bah, peut-être vous aimez ce que vous ressentez quand vous regardez la vidéo, peut-être l'énergie que je peux dégager ou l'énergie que d'autres Youtubers, vous pouvez suivre, y dégagent, leur personnalité, et c'est ça qui est important dans cette citation. C'est que bah, les gens vont oublier ce que vous avez dit dans vos propos, ils vont oublier ce que vous avez pu faire, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir, les émotions que vous avez dégagées, la personnalité que vous avez. Donc c'est pour ça, affirmez votre personnalité, affirmez-vous, et euh, osez faire des choses qui feront que les gens se souviendront de vous. Voilà, c'est le petit instant <rire> émotion. Maintenant, on passe à Timothy Ferris, auteur de euh, « La semaine de 4 heures », il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est un écrivain euh, sur le domaine un peu entrepreneuriat, etc., le manque de temps n'est rien d'autre qu'un manque de priorité. Et ça c'est vrai, parce que tout simplement, le temps, on en a, on a tous 24 heures par jour. Personne n'en a plus, personne n'en a moins, bien sûr, il y en a qui vivent plus, ton, plus longtemps que d'autres. Mais je veux dire, sur euh, une semaine, on peut pas dire, tu vois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas le temps de faire une vidéo YouTube par jour alors que ça prend 15 minutes, j'ai pas le temps de ça, j'ai pas le temps de ce que vous voulez. En fait, dans la vie, on fait des choix, c'est normal. Et on décide d'allouer des espaces de temps à différentes choses, que ce soit les études, que ce soit faire des soirées avec des potes, que ce soit jouer aux jeux vidéo, lire, écrire, euh, développer des projets entrepreneuriaux en parallèle de ses études. Tout ça, c'est du temps qu'on décide d'allouer dans ce qu'on a envie. Et il euh, y en a qui ont des priorités différentes les uns des autres. Et là-dessus, bah moi, j'ai pas de jugement. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, j'aime pas les gens qui disent, enfin, peut-être tu le connais ça aussi, euh, ce genre de situation, qui disent, ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps. On a toujours le temps de faire quelque chose, c'est juste qu'on choisit ou pas de le prendre. Donc voilà, citation importante. Quand tu te dis que tu n'as pas le temps pour faire des devoirs ou pas le temps de faire ceci, essaye de mieux t'organiser, essaye peut-être de trouver une autre stratégie. Il bon, y aura peut-être des vidéos là-dessus si ça peut t'intéresser, mais euh, tout est une question de priorité et d'organisation. Thomas Stern Elliott, poète. Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Ça, c'est une autre citation que je trouve très vraie. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se disent... Euh, ouais, je pense que mes limites, elles sont là. Je vais pas aller plus loin ou euh, qui disent, ouais, je vais rester dans ma zone de confort parce que j'y suis bien. J'ai pas envie de faire de nouvelles choses. J'ai pas envie de me prendre la tête en essayant des trucs. Non, je vais rester là. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Et c'est ces gens-là, les autres pardon, qui vont décider de se dire, ok, je vois que j'ai des limites là, mais est-ce que je peux aller plus loin Qui vont toujours repousser ces limites, qui découvriront un jour leurs vraies limites et qui dé découvriront pardon jusqu'où on peut aller. Et cette citation, bah, je la trouve très vraie et très belle parce que parmi vous, il n'y a que ceux qui seront les plus déterminés, les plus motivés, les plus travailleurs, les plus « je vais repousser mes limites » vraiment dans une approche de dépassement de soi qui découvriront seulement jusqu'où ils peuvent aller et qui sûrement euh, vont, euh, vont trouver des nouvelles capacités et vont euh, bah, démultiplier leurs capacité actuelle par deux ou par trois parce qu'ils vont se dire « Ah, je pensais être capable de faire que euh, ça par jour, en fait je peux faire deux fois ou deux fois et demi ça, donc ça veut dire que je peux en faire euh, tant de fois plus dans la semaine, ce qui fait que bientôt j'aurai un facteur multiplicatif encore plus important. » Donc vraiment, ça c'est vraiment une notion de prendre des risques, travailler pour voir jusqu'où on peut aller et euh, découvrir de nouveaux horizons. À titre personnel, la prépa scientifique, euh, ça, c'était vraiment un exemple qui parle parce qu'on te pousse en dehors de tes limites et on te fait atteindre des sommets de travail euh, personnel à fournir que je ne me serais jamais senti capable d'atteindre. Et euh, voilà, ça, c'est un exemple personnel. Donc, euh, repoussez vos limites, peu importe les études que vous faites. Donnez-vous à fond dans tous vos projets et dans votre vie étudiante. Citation suivante. 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Wayne Gretzky, donc joueur de hockey sur glace. Me demandez pas comment j'ai trouvé cette citation de joueur de hockey sur glace, mais ça, je trouve que c'est une, une citation qui est 100% vraie. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont, en fait, dans la culture un peu française de l'école, on te dit parfois, vaut mieux rien faire que tenter. Parce que si tu tentes et que tu te trompes, les gens vont se moquer de toi, ou tu vas passer pour un abruti. Ou tu... Vous voyez cet esprit un peu, cette mentalité du genre, tu sais pas, tu te tais, vaut mieux rien dire que dire des choses fausses. Bah, d'un côté. Tu peux comprendre l'idée, mais c'est complètement contre-productif parce qu'il faut oser poser des questions quand vous en avez, il faut tenter des choses même si ça ne marche pas, parce que peu importe que ce soit dans vos études ou que vous vouliez lancer un projet en parallèle de vos études, si ça ne marche pas, vous apprendrez forcément des choses. Vous voyez, personnellement, il y a des projets que j'ai pu lancer qui n'ont pas marché en même temps que tous, les, tous ceux que j'ai pu faire, il y en a j'ai pu lancer où j'ai eu zéro résultat après des jours ou des semaines de travail. Et eh bien c'est pas grave, j'ai appris pourquoi j'ai échoué et maintenant j'applique les conseils de pourquoi j'ai échoué pour que ça marche au quotidien. Donc euh, vraiment, ayez cette mentalité euh, très importante de tout ce que je vais pas essayer, tout ce que je vais pas tenter, ça va forcément échouer. Donc euh, pourquoi ne pas tenter, on sait jamais. C'est un peu euh, dans le même genre, 100% des, euh, des gens qui ont gagné au loto ont tenté leur chance, tu vois, c'est ce genre de citation. Sauf que celle du loto, euh, elle est un peu délusionnelle, enfin il y a tellement peu de chances de gagner qu'il vaut mieux tenter des choses dans sa vie et euh, voir où les projets que tu peux lancer te mènent, ou où, où les études que tu réalises peuvent te mener. Et enfin, je crois que c'est la dernière citation. Ah non, il en reste encore, pardon. L'avant-dernière, euh, « Trop d'entre nous ne vivent pas leurs rêves, car nous vivons nos peurs. » Les Brown, personnalité américaine, dans le domaine de la politique. Euh, ça, c'est vrai aussi. C'est dans l'aspect, euh, cette citation intervient juste après le chapitre euh, « Accepter le regard des autres » parce que c'est tout un chapitre que j'ai mis dans le livre où euh, j'explique comment accepter le regard des autres, etc. Et euh, il y en a beaucoup voilà, qui sont là à se dire « Ah, euh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais lancer une chaîne YouTube, j'aimerais lancer un projet en parallèle de mes études, j'aimerais faire ça en plus de mes études, j'aimerais avoir du temps libre, j'aimerais... Euh, » Enfin, tout ce que vous avez envie, en fait, toutes vos passions, euh, tout ce que vous gardez pour vous, mais vous ne le faites pas pour une seule raison, parce qu'il y a les autres autour qui vous regardent et qui vont juger ce que vous allez faire. Et vous vous dites « Ah, il va falloir accepter le regard des autres et là, là ça va être difficile, comment on va faire, ça va être complexe, etc. » Donc vraiment, essayez, moi je vais vous remettre la citation, essayez bah, de vivre vos rêves tout simplement et de laisser les peurs de côté. laisser les a priori, tout ce qui peut être négatif, tout ce que vous pouvez... Euh, Imaginez euh, autour de vous ce que les gens peuvent vous dire, tout ça vous le mettez à côté, c'est pas grave, on s'en fiche des autres, et bah vous vivez à 200% pour vous, parce que dans 20 ans, les gens euh, vous auront totalement oublié. Enfin, euh, vraiment, c'est un truc que, au départ, je, je comprends, parce qu'au lycée j'étais comme ça, il y a plein de projets que j'aurais voulu lancer au lycée que j'ai pas osé, parce que je me suis dit, oh mon dieu, comment mes camarades de classe vont me regarder si je fais une chaîne YouTube, si je fais ça, si je fais ci, donc je faisais tout en secret, etc. Mais maintenant. Même si tu es encore au lycée, vous êtes de grandes personnes. Et il euh, y a en plus avec TikTok qui est arrivé, euh, la barrière du, du ridicule ou d'oser se, se mettre en scène, etc. Je pense qu'elle été encore plus brisée. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets, quels qu'ils soient, que vous vouliez écrire un livre, faire des vidéos YouTube, euh, faire un podcast, euh, faire un compte Instagram pour donner des conseils sur quelque chose. Osez, si vous voulez vous investir davantage sur certaines études ou sur quoi que vous, vous vouliez oser. Et on va attaquer sans plus attendre avec la dernière citation. La dernière citation est à la dernière page du livre. Donc voilà, je vous la montre. C'est avec une illustration. Et c'est une citation que j'ai rajoutée personnellement. Alors, je ne me, euh, me mets pas au même niveau que les 9 personnes que vous venez de voir. Eux, c'est des gens qui ont super bien réussi dans leur domaine. Mais je voulais quand même vous la partager en dixième citation. Parce que c'est la dernière du livre. Et euh, je la trouve intéressante. J'ai mis plusieurs, euh, pas mal de temps à la trouver à la créer. Euh, donc, euh, c'est celle-ci. Soyez patients. Attendez des mois, même des années, si vous pensez que ça en vaut le coup, mais ne laissez jamais l'impatience d'un instant, briser la patience d'un temps. » Et celle-là, je la trouve très importante de vous la donner, parce que, et de conclure le livre là-dessus, parce que peu importe ce que vous allez vouloir faire dans la vie, c'est des choses qui vont prendre du temps... Euh... Il y a plein de projets que vous allez vouloir lancer. Il y en a beaucoup qui sont là, en fait, de nos jours, qui se diraient « J'aimerais avoir le succès ou la réussite de telle personne, mais sans travailler du jour au lendemain. » Enfin, qui ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à fournir de faire certaines choses, peu importe ce que vous voulez faire comme euh, travail, encore, je vous le dis. Mais il y en a très peu qui se rendent compte du travail à fournir, que ce soit pour écrire un livre, faire un chat YouTube, etc., ou ce que vous voulez. Donc, cette citation, c'est tout simplement, bah, déjà, il faut être patient dans la vie. Chaque chose va venir, mais il faut lui laisser le temps d'arriver. Il faut attendre des mois même des années si vous pensez que ça en vaut le coup. Personnellement, ça fait trois euh, ans que je suis sur YouTube actuellement, j'ai fait 600 vidéos, la chaîne a 6000 abonnés bientôt. Euh, vous allez vous dire, oui, 600 vidéos, 6000 abonnés, c'est pas un ratio de fou. Oui, c'est vrai que c'est pas un ratio de fou, mais en attendant, je continue de progresser chaque jour et la chaîne, je sais qu'elle touchera des... de plus en plus de personnes. Je sais qu'un jour, on va être 10 000 et qu'un jour, on va être 100 000. Ça me prendra peut-être 10 ans ou 20 ans, mais je m'en fous. On sera un jour 100 000 sur cette chaîne et c'est sûr. Donc euh, voilà, attendez des mois, même des années, si vous pensez que ça en vaut le coup. Mais ne laissez jamais l'impatience d'un instant briser la patience d'un temps. Bah ça c'est un autre côté. Vous ne dites pas du jour au lendemain je vais tout envoyer foutre en l'air. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où je me pose la question. Je me disais et si j'arrête tout du jour au lendemain je supprime ma chaîne. Enfin moi c'était pas je continue YouTube ou j'arrête YouTube. C'était je continue YouTube ou je supprime ma chaîne. C'était même pas du juste milieu où j'ai fait des vidéos en ligne. C'était tout disparaît. Et finalement je n'ai jamais fait disparaître ma chaîne. Et heureusement que je l'ai jamais fait supprimer parce que j'en suis tellement content. Ça m'a ouvert tellement d'opportunités. Euh, de projets, de collaboration avec des gens que j'aurais jamais pu atteindre sinon. Donc vraiment, euh, je regrette vraiment pas. Donc euh, c'est pour ça que je finis par cette phrase. Ne laissez jamais l'impatience d'un instant de vous dire Ah, oh, je veux le succès, je veux la réussite, je veux ceci, je veux cela maintenant et je ne l'ai pas. briser la patience d'un temps. Donc voilà, c'est sur ce, cet ending qu'on va se laisser. Donc premièrement, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéo où j'ai un petit diaporama et j'alterne entre hop et hop, comme ça, tu vois, et que comme ça, ça met un peu de dynamisme, mais sans m'obliger à faire du montage a posteriori, parce que c'est vrai que le montage, c'est quelque chose que j'essaye de pas trop faire, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop, etc., et ça prend énormément de temps. Euh, deuxième point, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, si tu veux des conseils euh, quotidiens pour réussir ta scolarité, tes études, peu importe que tu sois lycée ou études supérieures, premier lien en description, rejoins l'anti sèche. vous êtes déjà des centaines d'étudiants à avoir rejoint, donc euh, c'est gratuit, tu reçois des conseils tous les jours, voilà pour l'antisèche. Et enfin, dernière chose, n'hésite pas, pour si tu encore là à ce moment-là, liker la vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir votre soutien. Donc liker la vidéo, la partager aussi s'il y a des gens autour de toi qui parfois ont pas trop la motivation, ou si tu veux la mettre sur un groupe de classe, moi ça m'aide énormément, ça fait que la chaîne se fait connaître, et ça permet ensuite de faire de plus gros projets, de, enfin des projets de plus en plus gros. Donc voilà, donc je vais te laisser là-dessus. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée, travaille bien, et on se retrouve bientôt. Ciao